Yo les gras, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tuto, mais on va parler de quelque chose d'essentiel. Je vais te présenter quelque chose dont j'ai toujours à peu près un petit peu rêvé. Je vais te présenter un site qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser si tu es artiste, si tu es musicien, si tu es DJ, si tu es producteur. En gros, nous, on utilise plusieurs sites. D'accord, pour faire ce dont on a besoin, partager notre musique, la partager avec d'autres gens, collaborer, chercher nos banques de samples, etc. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un site qui, pour moi, risque d'être l'avenir. Il va regrouper un petit peu tout ce qu'on utilise. Alors, si tu as l'habitude d'utiliser Facebook, Instagram, Twitch, Spotify, bref, oublie tout ça. J'ai trouvé le site qui réunit tout ce dont tu as besoin et il s'appelle... Donc si tu veux savoir comment il s'appelle, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je t'apprends et je te montre comment l'utiliser. Bien sûr, tout ce que je vais te donner est totalement gratuit. Ce site est totalement gratuit. Pour moi, je te l'ai déjà dit, c'est l'avenir. Donc je t'invite à regarder la vidéo. Tout est simple d'utilisation, donc on ne va pas attendre plus longtemps. Je t'invite, on commence, on part sur le site. Let's go Donc on nous y voilà, je te présente BandLab, le réseau dédié aux artistes, aux musiciens, aux chanteurs. Bref, voilà. c'est bienvenu sur BandLab. Alors pour s'inscrire c'est tout simple. Soit tu t'inscris et tu te connectes avec ton compte Facebook, c'est très rapide. Soit après tu viens, tu te connectes, tu choisis connexion via Facebook et tu arrives directement sur l'interface. Ok, Ça se présente comme ceci. Comme tous les sites, Instagram, Facebook, etc. Tu as ton compte avec ta page personnelle, d'accord Où tu vas pouvoir afficher ton profil avec tes abonnés, etc. Tu peux lier vers d'autres comptes, comme tu peux le voir. Et tu as donc accès à un fil d'actualité qui va dépendre des personnes que tu suis, mais aussi en fonction des tendances. Ok, donc tu peux regarder un petit peu tout ce qui se passe. Donc, ouais, pour s'inscrire, c'est très simple, c'est rapide. Tu vas pouvoir publier des photos, tu vas pouvoir publier des vidéos, tu... pareil. Alors l'avantage, c'est que euh, comme sur Twitter, tu es limité en termes de, de lettres, on va dire, à utiliser. C'est limité à 250, donc ça évite d'avoir les plaigneux des réseaux ou de raconter tout et n'importe quoi. On va direct à l'essentiel, post photo, vidéo, tu peux liker, tu peux commenter, tu retrouves également le nombre de vues, tu possèdes également une messagerie privée, d'accord Un système d'alerte. Le site est disponible en application également, comme Facebook, Instagram, etc. Donc, tu peux l'avoir directement sur ton téléphone. Le site, comme tu le vois, propose un système de euh, vidéo live, c'est-à-dire que tu peux te connecter et faire un live, comme sur Twitch. L'avantage qu'il y a, regarde, hop, on va se mettre ici, c'est que lorsque tu es connecté, voilà, comme sur Twitch, tu as un chat. Tu peux également faire des dons, D'accord, C'est tu peux recevoir des dons, faire des dons, ici tu peux publier tranquillement. Ouais. Bref, tu as vraiment le même système que Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Pour l'instant, tu peux faire photos, vidéos, faire des lives, recevoir des dons. Le deuxième chose importante, c'est que tu pourras aussi également euh, créer des contenus exclusifs. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire comme sur Patreon créer euh, des contenus exclusifs où seuls des abonnés y auront accès, d'accord Donc ça, c'est un petit peu euh, ce qui va arriver sur cette plateforme. Tu pourras créer du contenu où seuls des abonnés auront accès. Donc si tu fais des photos, des, des photos exclusives, si tu fais des champs, bah, tu peux avoir des boucles de simples exclusifs uniquement réservés aux abonnés, un petit peu comme le ferait le site Patreon, voilà. Donc seuls les abonnés payants auront accès à ton contenu exclusif. D'accord Donc, jusqu'à là, tu vas me dire Ok, c'est très bien, ça regroupe Twitch, Facebook, Instagram, euh, Twitter. Ok. Bon, le seul truc qui va manquer, c'est effectivement les stories. Pour le moment, on ne peut pas en faire. Je pense qu'ils vont faire une mise à jour très récemment pour pouvoir publier des stories. Et maintenant, euh, ce qui va concerner, on va dire un petit peu plus euh, la partie créative et on va sortir un petit peu du côté euh, réseaux sociaux, marketing et compagnie et le, on va rejoindre le côté artistique, c'est que tu vas pouvoir retrouver dans des onglets, par exemple en haut, ici, tu vas pouvoir dire, ok, euh, qu'est-ce qui se passe dans Explorer Mais Dans Explorer, en fait, tu vas pouvoir retrouver, suivant les styles, tu vas pouvoir chercher, par exemple, des personnes avec qui tu vas vouloir collaborer d'accord si, si par exemple tu es euh, à la rochelle ok mais tu cliques sur connecter localisation tu vas venir ici tu tapes la rochelle ok tu sélectionnes la ville il va te proposer les personnes qui sont sur le réseau et qui habitent à la rochelle ou aux alentours de la rochelle il te propose les gens autour de là où tu te situes, si tu as mis la géolocalisation ou de la ville que tu choisis. Si par exemple je suis à La Rochelle, je veux collaborer, j'ai besoin d'un guitariste, donc je clique ici, talent, je cherche DJ, beatmaker, fan, bassiste, guitariste. J'applique le filtre et je demande un guitariste dans le style que je cherche. Je cherche un guitariste, on va dire, allez, Latino. Appliquer le filtre. Et là, il me propose les guitaristes latinos aux alentours de La Rochelle. D'accord Alors, si le profil me plaît, je clique sur Afficher, je peux parler directement en privé. Je peux basculer sur les suivants voilà et je choisis par exemple quelqu'un qui me plaît celui-là il me plaît afficher profil je peux regarder et tu vois le mec en fait tu peux publier pareil des liens tu peux publier directement ta musique d'accord tu peux avoir accès à ses fans tu peux regarder un petit peu ce qu'il te propose sa description guitariste le style de musique qu'il fait en particulier s'il si a une description tu peux lui envoyer et tu peux recevoir des tips pour te soutenir tu peux avoir accès à toutes les pistes qu'il a publiées sur le site parce qu'effectivement, ce site aussi va regrouper un petit peu ce que tu peux retrouver sur Spotify et sur SoundCloud. C'est-à-dire que tu vas pouvoir partager et publier ta musique sans restriction. Tu vas pouvoir créer des albums. Tu vas pouvoir créer tes playlists comme sur Spotify. Tu vas pouvoir, par exemple, écouter la piste de cette personne. Cette personne, la piste te plaît. Tu peux la liker, l'ajouter à une playlist. D'accord et tu peux ensuite écouter toi-même ta playlist. Donc Même si tu n'es pas forcément musicien et que tu aimes juste la musique, tu peux venir et écouter de la musique également sur cette plateforme. Elle te proposera cela. Dans la partie Explorer, tu peux chercher et collaborer dans le monde entier. Tu peux chercher en particulier un rappeur, un beatmaker. On va retrouver également des fonctions qu'on a l'habitude d'utiliser. Par exemple, si vous utilisez le site Splice, on va retrouver des concours où tu vas pouvoir participer au concours. Tu vois, il propose même de mettre en avant certains albums, certains artistes avec lesquels tu pourrais collaborer. D'accord Donc, tu vas pouvoir participer à des concours, mais tu vas pouvoir aussi, grâce au troisième onglet, pouvoir collaborer un petit peu avec ta communauté ou les autres personnes. C'est-à-dire que tu peux partager des projets. Tu peux avoir accès aux projets que tu as collaborés, écouter les musiques que tu as aimées, les projets que tu as supprimés. Donc, si par exemple, tu vas ajouter un projet, il suffit d'aller dans « Projet »,« Télécharger ». Tu choisis le projet que tu veux partager, le projet directement, que ce soit Eiffel, Ableton, euh, Studio One, ce que tu veux. Tu peux partager une boucle de samples, tu peux partager un dossier complet avec un pack de samples. Tu sélectionnes la piste que tu veux partager, ça charge. Et ensuite, tu choisis si tu le partages en privé, public, si tu fais le nom répertorié. Okay. Et tu pourras, grâce à ça collaborer un petit peu avec les personnes de ta communauté ou le monde entier. Ou si par exemple, tu contactes le guitariste de La Rochette, tu dis écoute, j'ai cet instru-là, est-ce que tu pourrais me jouer une guitare euh, Éventuellement, est-ce qu'il prend de l'argent ou est-ce qu'il veut juste collaborer Après, tu peux payer directement via le site, un petit peu comme le ferait Soundbetter et Fever, d'accord Donc voilà, ouais, on va regrouper déjà, on arrive à regrouper Spotify, Soundcloud, Instagram, Twitter, Twitch, Soundbetter, Fever et Splice. Mais ce n'est pas fini dans le délire de Splice. Il va te proposer également ce site et tout ça gratuitement. Il va également te proposer ici des banques de son. Si tu cliques dans l'onglet comme je viens de le faire ici en haut et que tu vas dans l'onglet Sand, il t'ouvre un nouveau site. Okay? Et tu vas te retrouver avec des banques de sons. Tu vas pouvoir choisir des packs, des loops, des one shots. Si tu tapes par exemple Reggaeton, il va te donner un petit peu tout les informations en reggaeton. Si tu cherches des loops pour commencer tes projets, ben voilà, tu tapes loop, tu peux choisir en fonction du BPM, tu peux choisir en fonction de la tonalité, tu peux choisir en fonction de l'instrument que tu cherches, du style de musique que tu cherches. ok. Il y a tout, exactement comme Splice, tu peux même télécharger directement des packs. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, effectivement, comme sur Splice, d'accord euh il y a du bon et du moins bon. Donc, fiche-toi à tes oreilles, fiche-toi à ta qualité et choisis uniquement ce qui te plaît. Ici, si ça te plaît, t'as juste à venir cliquer, tu télécharges, ça download directement ici, Format Wave. C'est-à-dire, tout ça est gratuit, profite-en, serre-toi-en, je ne peux pas te dire mieux, ça permet de connecter les artistes entre eux, ça permet d'avoir des packs de simples, des boucles, etc. pour pouvoir travailler, ça permet de partager ta musique, ça permet de partager ton contenu, ça te permet de faire des lives. Et là aussi, où c'est très intéressant concernant la vidéo, en plus de pouvoir faire des lives, recevoir des dons avec euh, des chats en direct, etc., tu peux également créer des salles de cours. C'est-à-dire que tu peux, alors là, j'ai déjà ma salle, si tu veux, mais tu peux devenir prof. Prof ou élèves, tu crées ta salle de cours, ils vont te donner un code d'accès que tu envoies à ton élève et ensuite tu vas arriver un petit peu comme sur la plateforme StreamYard et tu vas arriver euh, à faire ton cours avec un ou plusieurs élèves, avec le chat interactif, un petit peu, un petit peu comme si tu utilisais Skype, Zoom, d'accord Et là c'est juste avec des codes d'accès, donc ça te permet toi, si tu es prof ou si tu veux travailler avec quelqu'un en privé, de créer une salle de cours où vous allez vous rejoindre avec un code d'accès et uniquement vous auront accès à cette salle, et vous pourrez partager, parler, échanger, avoir accès aux écrans l'un de l'autre, etc. Donc, très très intéressant. Ils ont mis un point d'honneur pour la création de la musique, le partage. Ok, en parlant de ça, si jamais tu n'es pas inspiré, il y a un petit onglet Song ici, ok, qui te permet en gros de créer des Song starter. Franchement, c'est pas la folie, mais euh, voilà, tu jettes le dé, il te crée une boucle avec une, une mélodie un rack de batterie etc et tu vas pouvoir éventuellement euh, te lancer et aider ta créativité si tu es chanteur si tu es guitariste pour créer une boucle par exemple il te propose trois choix différents tu peux en refaire d'autres bref bon ça c'est pas le côté favori que j'ai de ce site là euh, pareil tu vas retrouver une option Walk by Land, d'accord Donc, si tu cliques ici, on arrive sur une nouvelle page où il va te proposer carrément un logiciel pour faire de la musique. Un petit peu comme FL, un petit peu comme Ableton. Et ça, c'est totalement gratuit. Il te propose des boucles de samples, un logiciel pour faire de la musique. Il te va te proposer des plugins internes à ce logiciel. Alors, pour l'instant, le logiciel est uniquement disponible sur PC. Mais pas de panique, si comme moi, tu es sur Mac, tu peux cliquer sur l'onglet Créer et tu arrives sur l'interface en ligne de leur logiciel. Tu peux choisir des instruments avec des fichiers MIDI, tu peux ajouter des racks de batterie, tu peux ajouter un sampler, tu peux ajouter des guitares, tu peux toi-même importer tes sons. Donc tu cliques ici, tu choisis... T'importe ton son, il apparaît comme ceci, pareil, tu peux éditer, tu peux te déplacer, tu peux faire même de la prise de son. C'est-à-dire que tu peux pouvoir créer une nouvelle piste et enregistrer directement ta prise de son ou ta voix. Si tu enregistres, si on t'envoie une instru et que tu veux juste enregistrer ta voix, tu peux te mettre là-dedans et enregistrer ta voix. Une fois que tu as sélectionné ta piste, tu peux même ajouter des effets donc il propose pas mal d'effets, des distorsions, des dynamiques et franchement... Je ne vais pas te mentir, ils sont de très très bonne qualité. Des amplis guitare, si tu veux utiliser, En plus, c'est beau, c'est intuitif. Voilà. Que tu sois sur Mac ou PC, tu peux euh, utiliser leur logiciel. Sur PC, tu peux l'avoir directement en physique. Sur Mac, tu peux passer sur la version en ligne. Tu peux enregistrer, exporter, publier directement euh, sur la plateforme. D'accord, Directement ton projet, tu peux le publier directement sur la plateforme. J'ai... Oublie de te dire quelque chose, parce qu'on me le demande souvent tous mes potes, Didier producteur, etc. Souvent à la recherche de chanteurs. Eh ben si tu cherches des chanteurs, rappeurs, beatmakers, tu choisis quelqu'un dans ton entourage ou dans le monde entier, le style, etc. Comme sur SoundBetter tu vas écouter un petit peu ce qu'il fait, tu vas regarder ses références. Et s'il te plaît, tu le contactes, vous vous mettez d'accord pour l'arrangement, en fonction des points, en fonction de si c'est gratuit, payant, etc. Et une fois que c'est fait, chut. Vous collaborez et vous êtes parti pour faire de la musique. Et en plus, là où c'est cool, c'est que comme tu viens de le voir, tu peux collaborer en direct. Donc, tu crées ta salle de cours. Vous vous mettez tous les deux sur le logiciel. Ce logiciel, vous pouvez partager un petit peu comme le fait le logiciel satellite de Mixing Et vous complétez chacun votre tour le projet que vous avez mis en commun. Vous le partagez sur Bandlamp. Franchement, de la dinguerie. Et tout ça, je te le répète, c'est vraiment gratuit. Je ne gagne rien à faire de la promo, c'est juste parce que pour moi, c'est euh, le site et le réseau de l'avenir. Si tu es musicien, producteur, chanteur, si tu es amoureux de la musique, voilà, pour moi, c'est vraiment la plateforme où je risque vraiment de me tourner dans le futur. Et là où c'est encore plus fou, c'est qu'il va te permettre de faire... Du mastering gratuit. OK. Donc, ils ont une sorte d'algorithme assez euh, compétent, on va dire, d'accord, pour faire un petit peu comme du Lander. Alors, forcément, ça reste un algorithme, d'accord Donc, il va falloir que tu apprennes à dompter et à comprendre comment leur algorithme fonctionne. Il va te proposer quatre types de mastering, universel, feu, clarté, cassette, avec différents types de saturation et de boost dans les lows, dans les mids, etc. Mais tout va dépendre vraiment de la qualité du son que tu vas mettre, de la qualité de ton mix, d'accord Ce n'est pas, euh, pas un ingé son que tu as derrière, c'est un algorithme qui va travailler. Pour info, moi, j'utilise beaucoup le, le clarté. Alors, je l'ai utilisé sur mon dernier remix, Show Me Love. D'accord Pour ceux qui suivent un peu mon actualité, voilà, le mastering s'est fait et j'ai voulu tester là-dedans. Alors forcément, j'ai adapté le mix qui allait avec, d'accord C'est un son assez afro-club. Alors, je l'ai mis dans acoustique Classical parce que j'aime bien la petite saturation qui me rajoute. Si tu veux utiliser les sons urbains très après fais gaffe parce que la fonction feu, par exemple, booste énormément les basses. Donc, tu peux écouter, c'est assez rapide. Tu viens ici, tu fais clic, importer la piste. Ok, tu vas voir, il la charge. Contrairement à Lander, le mastering est assez rapide, l'algorithme fonctionne assez vite et une fois que c'est fait, il va te proposer directement d'écouter avec ou sans master. Tu vas pouvoir comparer un petit peu ce qu'il a rajouté et tu vas pouvoir passer très rapidement en fonction. Et l'avantage c'est que lorsque tu le télécharges, si tu as mis un son wave, tu récupères un son wave. Si tu as mis un son MP3, tu récupères un son MP3 et de récupérer un son wave, ça ne te coûte rien de plus. Ok donc là, voilà, on a fait un petit test euh, rapide. Euh, je t'ai montré vraiment le, la capacité et l'importance de ce réseau. Okay tu peux y avoir le voir sur portable ou sur le site comme ceci. Ça regroupe tout ce qu'on a besoin. Je viens de te le montrer. Tu peux streamer comme Twitch tu peux recevoir des dons. Tu peux faire des abonnements avec du contenu exclusif payant comme sur Patreon. Tu peux publier des photos, des vidéos, partager des liens, etc. Comme sur Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux partager directement ta musique via le site, d'accord Via un système de lecture qu'ils ont eux-mêmes et un système d'upload. Donc, comme sur Soundcloud ou sur Spotify ou Deezer, etc. Tu vas pouvoir créer tes propres playlists en fonction des gens, ce qu'ils ont partagé leur contenu, d'accord Tu vas pouvoir créer tes propres playlists pour écouter ta musique, tu vas pouvoir également créer un studio et utiliser le logiciel en ligne pour pouvoir collaborer. Tu vas pouvoir chercher des collaborateurs, peu importe le style, peu importe ce que tu cherches, guitariste, ingé son, chanteur, etc. Tu vas pouvoir surtout chercher des gens autour de toi. Et ça, ça vaut de l'or. D'accord Ils vont te géolocaliser et tu peux regarder les personnes qui sont connectées, même si tu ne les suis pas, qui ne font pas partie de ta communauté. Tu vas pouvoir les contacter pour pouvoir collaborer avec eux. Tu possèdes également une banque de sons avec des loops, des packs, des simples, etc. Totalement gratuit et royalty free, ça veut dire que tu peux les utiliser pour ta musique, d'accord Alors je te dit, qualité, bien et pas bien, et tu peux utiliser leur algorithme pour pouvoir faire tes propres masterings. Ça reste un algorithme, ce n'est pas un ingé son, tout va dépendre de ton travail que tu auras fait en amont, mais franchement ça dépanne et pour en avoir testé plusieurs, des algorithmes Ozone, Lander, etc., je trouve que celui-là est assez performant et après sans parler de la qualité de leur plugin que tu peux utiliser pour créer ta musique, leur plugin aussi est de qualité. Je pense qu'ils ont mis l'accent un petit peu sur ça, sur le mastering et leur plugin, d'accord Tu as des plugins gratuits et euh, le fait que tu vas pouvoir partager ta musique et que c'est dédié aux artistes, producteurs, chanteurs, musiciens, etc. ou et vraiment aux amoureux de la musique. Donc pour moi, c'est l'avenir. Donc voilà les gars, fin de la présentation de ce super site, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Personnellement, moi, je vais filer à fond sur ce site-là. Je vous mets le lien de mon profil, n'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer un petit message. Je follow back évidemment tous les premiers qui vont venir et qui vont nous rejoindre. Si tu veux collaborer, mais maintenant, ça va se passer directement par là. J'ai presque limite laissé tomber mon, mon profil de bêta, etc. pour les Mix Mastering, pour tout renvoyer ici. Je trouve que c'est de qualité et je le trouve vraiment beau. On a récupéré un petit peu tout ce dont on avait besoin et l'habitude d'utiliser sur plusieurs sites différents. Le seul truc qui manque, c'est par exemple la fonction Story. Mais bon, est-ce que finalement pour nous les artistes, c'est primordial ou pas d'avoir des stories alors qu'on est juste là pour partager notre contenu Et euh, pour la, la fonction master, c'est de pouvoir utiliser des tracks de référence. Vous connaissez mon, mon amour pour euh, l'utilisation de tracks de référence parce qu'on fait des mix et des mastering. Pour l'instant, ils ne le propose pas. Lander, lui par exemple, le propose même si ce n'est pas de qualité de fou. Je pense que ça fera partie des, des mises à jour. Mais voilà, si tu veux faire des lives, si tu veux streamer, si tu veux faire des courses, si tu veux partager du contenu, je t'invite à rejoindre ce réseau social. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao les gars